L'objectif de cette vidéo est de vous permettre de faire la différence entre cause et conséquence. En effet, ces deux notions reviennent souvent en histoire-géo et doivent être claires pour vous. Exprimer la cause signifie donner la raison, l'origine d'un événement ou d'un comportement. Un certain nombre de conjonctions tournures expriment la cause. La plus connue est « parce que ». Pourquoi Louis XIII est-il devenu roi Il est devenu roi parce que son père l'était avant lui. Il y a aussi comme, toujours en tête de phrase, comme il était le fils d'Henri IV, Louis XIII devient roi à la mort de celui-ci. Ou bien puisque, pour une cause qui est évidente ou déjà connue, puisqu'il était le fils d'Henri IV, Louis XIII devient roi à la mort de celui-ci. Et il y en a plein d'autres, étant donné que, vu que, du fait de, en raison de, sous prétexte que, à cause de, en effet, Exprimer la conséquence signifie montrer le résultat, les suites ou les effets d'une action ou d'un événement. Là encore, il y a un certain nombre de conjonctions et de tournures qui expriment la conséquence. La plus connue est peut-être donc « tu as beaucoup travaillé, donc tu vas réussir ». On peut aussi trouver « par conséquent, ou c'est pourquoi ?»« Il n'a pas du tout dormi, par conséquent, il est fatigué. » Ou alors une que vous aimez bien « du coup, j'ai pas entendu le réveil, du coup, j'étais en retard. » Mais il y en a encore plein d'autres, on peut citer « de sorte que… » si bien que, à tel point que, au point de, etc., etc. Donc pour résumer, on peut dire que la cause est à l'origine de quelque chose qui va se passer et que la conséquence est le résultat de quelque chose qui s'est passé.